bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien à l'occasion de cette fête, j'aimerais bien souhaiter à la marocaine salama yek donc voilà, à cette occasion, j'aimerais bien vous proposer un, tajine, un bon tagine d'agneau aux amandes. on y va la première étape on va préparer notre marinade je vais prendre un petit saladier je vais ajouter 25 g de beurre une poignée de persil de coriandre, un filet d'huile d'olive, une grande cuillère de miel, deux gousses d'ail ciselées. Concernant les épices, je vais prendre une cuillère à café de chaque sel, poivre, cannelle, gingembre, curcuma, sans oublier le safran et bien mélanger le tout. A l'aide d'un couteau, je vais fissurer notre gigot d'agneau, afin que notre viande s'imprègne bien avec la marinade. Je badigeonne notre gigot d'agneau de marinade et laisse reposer minimum une heure. Avant juste d'enfourner votre gigot d'agneau, placez-y 4 quarts d'oignons, 2 feuilles de laurier et un grand verre d'eau. Enfournez votre plat à 170 degrés pendant 1h30 et pour le côté croustillant, ce fameux plat marocain va à merveille avec des amandes frites dans l'huile. Alors, pour la présentation finale de mon plat, j'ai placé mon gigot d'agneau dans une belle assiette et je l'ai arrosé de sa propre sauce. Et pour la décoration, comme on avait dit, de belles amandes dorées ainsi que d'œufs durs. Voilà, donc euh, j'espère que la sauce d'aujourd'hui vous a plu. Je n'ai qu'à vous souhaiter, bon appétit